bonjour une vidéo rapide sur les profils donc quand vous rentrez pour la première fois dans votre voiture celle ci vous propose de créer un profil donc il s'agit en fait de juste renseigner votre nom euh, voilà donc la liste des profils est accessible ici avec l'icône en forme de petit bonhomme et typiquement quand on passe d'un profil à un autre, voilà le volant le siège se règle automatiquement hein. Il y a deux profils par défaut. Le mode voiturier, voilà, donc qui est montré dans une autre vidéo. Et l'accès facile. L'accès facile permet de, par exemple, relever le volant, reculer le siège pour faciliter la montée et la descente du véhicule. Donc, les profils sont accessibles ici. On peut changer d'un profil à l'autre. Si là, par exemple, je mets le profil de mon épouse, vous voyez, le volant baisse, le siège se rapproche dangereusement... Voilà, et donc je peux après hop, repasser à mon profil. Voilà.